madame la présidente collègues l'heure est grave pour notre jeunesse européenne. les chiffres sont éloquents le taux de chômage des dix huit vingt quatre ans est passé de quinze à dix neuf depuis deux mille huit le décrochage scolaire a augmenté de deux points un jeune sur trois est menacé de pauvreté. nous sommes dix ans après la crise. On peut le dire maintenant, c'est une génération tout entière qui a été sacrifiée sur le dogme de l'austérité. En deux mille huit, nous avons su sauver les banques. En deux mille dix-huit, allons-nous sauver la jeunesse européenne tous les indicateurs sont au rouge, et la seule réponse qu'on offre à la jeunesse, c'est le pessimisme, c'est la défiance aux politiques, c'est la porosité au populisme, avec les conséquences qu'on connaît, sans oublier le désintérêt croissant envers nos institutions. Rappelez-vous, seulement 28% des jeunes ont voté en 2014. Alors, écoutons enfin la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas qu'un mot. La jeunesse est notre avenir, secouez les États membres, la Commission, essayez de comprendre que notre priorité, elle est là en face de nous, notre priorité c'est la jeunesse, en tout cas il va falloir investir en elle. Je vous remercie. Merci. Als Postaram się Państwu coś wytłumaczyć na prostym przykładzie. Jeśli ustalimy taką zasadę, że małżeństwo należy zawrzeć na, od razu po pierwszej randce albo w ogóle, to czy będziemy mieli więcej małżeństw, czy mniej?